La première étape pour faire un publipostage ou des étiquettes va être d'utiliser LibreOffice Calc ou OpenOffice Calc. Par simplicité, là, j'ai fait un copier-coller afin de ne pas avoir à tout retaper. Nous avons quatre colonnes avec en première ligne le nom, prénom, ville et statut des personnes on va éviter, sur la première ligne, d'utiliser des accents qui peuvent être mal pris en compte dans une base de données. Par simplicité, nous sommes ici sur la feuille 1. Je fais un clic droit et je renomme cette feuille. Et je vais l'appeler « Contact ». On voit à présent qu'il y a marqué « Contact » au lieu de feuille 1. Et enfin, je vais l'enregistrer en faisant enregistrer sous. Je choisis le lieu où je l'enregistre et je lui donne un nom.